Eh bien bonjour à tous, on est parti faire un tour du premier potager. C'est assez impressionnant, ça fait quand même dizaine de jours que j'étais provenu. On est quand même encore en moisson. Il y a eu un petit creux là avec la pluie. J'en profite pour faire un petit tour. Alors les bleuets, bah, la floraison continue quand même. Là c'est du fenouil sauvage, les achilets. Alors ma, ma luzerne là qui était née toute seule, là. je vous avez pas montré mais j'ai deux petits mirabelliers là à côté de, de ma haie. Bon la haie là, il y a pas mal de petits fruits euh, pour les oiseaux, je qu'ils en sont assez friands. Ah il y a un joli Je l'ai fait envoler. Il y avait un joli papillon. Ensuite, les bourraches. Celle-là, elle est née un peu plus tard que ces premières. Bon là, les graines devaient tomber sur certaines. Alors là, le vent, l'autre jour, en a fait tomber pas mal. Comme ça, bon, on se rensemençait toutes seules. Alors les oignons, wow, wow, wow. c'est des Stuttgarter euh, Rissen, ça fait des beaux spécimens, j'ai récolté l'ail euh, dans l'autre le, jardin, les mongettes, euh, bah, c'est assez impressionnant, le nombre de fleurs qu'il y a, wow, wow, wow. Alors ça c'est les borlotto et après euh, mince pour les lingots les papoles je crois que c'est l'année des haricots parce que dans l'autre jardin euh, on en a pas mal ensuite euh, les courgettes ah bah c'est formidable regardez ça toutes ces petites abeilles on est 8 heures du matin moi je suis émerveillé hein. moi je vous conseille tous quand même d'avoir des, des bourraches dans votre jardin parce que voyez tous les pollinisateurs qu'on a et ça fait quand même pas mal de on est gâté par les courgettes cette année ensuite, les melons qui reviennent de très très très loin, ils ont failli totalement disparaître. Ça commence à former. Ensuite, les potirons, ben, je suis assez émerveillé. Ils vont être énormes cette année. Là, il y en a deux. Ah ouais, je voulais vous montrer. Les semis tardifs que j'ai semés euh, mi-fin mai, ouais, ils ont bien poussé. C'était pour avoir deux, deux, trois pieds de courgettes plus tardifs. Le lin qui continue à pousser, il va bientôt être mûr. D'autres melons, ah bah c'est ici. Premier melon formé. Bon, je vous rappelle, je les avais achetés. J'arrive jamais, euh, je sais même plus la variété. Ensuite, euh, les tomates, le rang qui était pas, pas folichon, pas folichon, bah, il s'est bien refait. Et vous voyez, les marmandes commencent à changer de couleur. J'ai ramassé euh, des tomates dans la serre hier, je suis assez content assez content là c'était une bande florale que j'avais semé c'est pas du semi spontané comme les autres là le rang qui est dans un meilleur état Vous voyez quand même c'est pas trop mal les petites olivettes coeur de bœuf ça fait des beaux plans coeur de bœuf là c'est les Saint-Pierre. Des belles Saint-Pierre. Des petits... On va les ramasser sous peu. Il bon, les... y a encore des coquelicots. D'autres fleurs. Ça pousse, ça pousse. Bon, les fraisiers. Euh, ils sont en repos ils font des réserves pour l'an prochain il y a juste des remontants là des remontants qui ont déjà fait la seconde production qu'on pourra manger bientôt des petits pieds d'alouette des semis spontanés comme vous avez vu dans les deux premiers tours du jardin qui avait né deux deux ans après. Là, le sarrasin. Ça aussi, je vous conseille d'en semer quand même. C'est très mellifère. voilà bon, là, elles sont dans les bourraches et dans mes légumes les abeilles ce matin, mais j'en vois souvent quand même. Elles doivent venir un peu plus tard. Là, d'autres semis en retard pour avoir des fleurs tout au long. Vous voyez, il y a un petit cosmos là qui est né. Celui-là, il était pas dans le mélange, il est né tout seul. Et là, j'ai un terrain. Euh... Vous voyez, bon, ça a plus euh, une vingtaine de millimètres, mais ça, c'est sec en surface. On va pouvoir bientôt semer. Euh... Là, je veux semer un couvert. C'est comme vous voyez. Là, j'ai préféré attendre. On les a déjà coupés une fois, les chardons, et on va les recouper une autre fois avant de de semer ce couvert. Vous voyez les déchets des premiers chardons. Ils étaient à boutons floraux pour bien les fatiguer. Bon, ils arrivent tout le temps à repousser, mais cela ne montrait pas à graines. Vous voyez tout de suite, là, il n'y a pas de boutons floraux qui va se faire. Là, je vais y semer à voie de neuf et nuit grecque, et peut-être d'autres couverts alors moi je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt